Ce matin, je veux dire merci au Dieu de Kabot parce que j'ai vu la main de Dieu à Cabote. En 2016, après une IRM, on m'a détecté euh, une endométriose. Et le professeur qui me suivait m'a dit pour il euh, n'y a pas de, de soins en tant que tel, il n'y a pas de traitement. Soit euh, on fait le traitement radical, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, ou bien je suis, on va me mettre en ménopause précoce pendant au moins une, une période pour voir comment euh, l'endomètre allait réagir. Et euh, ma patronne, avec laquelle j'étais en 2016, m'a dit que c'était trop radical l'ablation de l'utérus, même si j'avais déjà deux enfants. Donc j'ai décidé de me mettre en ménopause précoce pendant au moins un an pour voir comment la maladie allait évoluer. Et après ça, après les un an, je suis allée revoir le professeur, il m'a dit que bon maintenant c'était une dystrophie ovarienne polymyomateuse, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs myomes dans l'utérus et j'avais envie de faire un enfant. J'avais envie de faire un autre enfant. Et ma sœur, vraiment je bénis Dieu pour sa vie. En 2021, c'est-à-dire le jour de la retraite spirituelle de décembre, le thème c'était la restauration. Elle m'a invitée. Je lui ai dit, franchement ma chérie, je n'ai vraiment pas envie de venir. C'est vrai que je ne travaille pas, je ne travaillais pas, mais je n'avais pas envie de venir. Je lui ai dit, je lui ai trouvé toutes sortes d'excuses. Je lui ai dit, j'avais pas d'argent. Elle m'a dit, j'ai payé déjà pour, euh, pour toi. Je lui ai dit, ah, c'est loin, Yam Sokro. Elle dit, je vais te déposer gracieusement. Je viens te chercher et je te dépose. Et ensuite, quand on va finir la retraite, je viens te redéposer chez toi. Je lui ai dit, mais mon fiancé ne va pas vouloir. Elle dit, attends, je te rappelle. Elle a appelé automatiquement le fiancé, le fiancé aussi, au lieu de dire non. Il dit, mais ça a fait de Dieu un peu parti. Me voilà dans la voiture de ma soeur à Bidjan, Yamsoukro, pour venir à la retraite. Franchement, je n'avais vraiment pas envie de venir. Ça fait que mes bagages même pesaient au moins 15 tonnes dans ma main. Tellement, je n'avais pas envie de venir. Quand je suis venue, franchement, c'était très bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Et le dernier jour, papa, il a dit, tous ceux qui sont malades, venez. Bon, moi bon, franchement, pas, je ne me sentais pas concernée par tout ce, cet appel-là. Et ma soeur m'a dit, toi, tu n'es pas malade? J'ai dit, bon non, je ne suis pas. Bon, enfin Elle m'a dit, va, on va prier pour toi. Je me suis encore levée. Et je me suis mise dans le rang. Il y avait tellement de personnes. Arrivé à mon tour, papa m'a dit, m'a demandé qu qu'est-ce qu que tu as. J'ai dit, papa, je veux faire un enfant. La médecine dit que je ne peux plus en avoir. Donc, je veux faire un enfant. Il a ri. Il a fait une petite prière pour moi. Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit, « Dieu va faire. Tu vas saigner. Mais sache que ce n'est rien. » Bon, moi, je me suis dit, « Bon, toutes les femmes saignent pendant le, le moment de, des monstrues, excusez-moi. Donc, c'est tout à fait normal. » Quand je suis rentrée, après la retraite, j'ai constaté que j'avais un retard. Bon, je me suis dit, bon, c'est comme d'habitude, c'est juste un retard. Et bon, le Saint-Esprit m'a dit de faire le test. J'ai fait le test et les deux traits sont sortis. Mais je n'y croyais toujours pas parce que ce n'était pas la première fois que je voyais les deux traits. Je suis allée faire une écho. On m'a dit effectivement que j'étais enceinte. J'ai béni le Dieu de Kabod. Quelques temps après, c'est-à-dire une semaine après l'échographie, j'ai commencé à saigner. Quand la Bible dit, écris euh, la prophétie afin de la lire, ce n'est pas un mensonge. Franchement, j'avais complètement oublié ce que papa m'avait dit. Et ma soeur m'a rappelé. Elle m'a dit, tu te souviens à la retraite, papa avait dit que tu allais saigner. Je me suis accrochée à cette parole. Parce que papa a dit j'allais saigner, mais que ce n'était rien. J'ai saigné pendant au moins une semaine au moins avec des caillots pour moi même la grossesse était passée le médecin m'a dit de rester couché de ne pas bouger que si c'était euh, comme il sait que j'avais envie d'avoir un bébé il dit on va essayer de sauver la grossesse je suis restée couchée pendant sous perfusion pendant un bon moment en m'accrochant à la parole de papa qui avait dit que ce n'était rien et après les une semaine je suis allée faire une autre, une autre échographie. On m'a dit, tout est OK, mon bébé est toujours là. Et euh, après ça, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je, je veux dire merci à Dieu. Parce que depuis décembre, jusqu'à aujourd'hui, je, je rentre dans mon sixième mois de grossesse. Moi qui ne pouvais pas faire d'enfant, aujourd'hui, je suis à mon sixième mois de grossesse. Et depuis le mois de mars, c'est vrai que je suis fonctionnée, mais je ne travaillais pas. Je n'avais pas d'affectation. Et, et Dieu m'a vraiment restaurée. J'ai été appelée pour, pour un poste à Yamsoukro, dans une grande école ici à Yamsoukro. Et je me suis mariée. Donc je veux bénir le Dieu de Capote Parce que j'ai été vraiment restaurée. Et je veux t'encourager, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui me regardes. Je veux te dire que Dieu agit encore. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui dit les choses au hasard. Quand il dit, il le fait. C'est vrai que le temps passe, tu vois le temps passer. Mais s'il a fait pour moi, je peux te rassurer qu'il pourra le faire aussi pour toi. Et Je veux t'inviter aussi à cette retraite. Ce mois-là, il y aura la retraite, la restitution. Les thèmes ne sont pas donnés au hasard. Quand Dieu donne le thème, ça veut dire que quand tu vas participer à cette retraite, tu auras restitution aussi. Comme moi, j'ai eu ma restauration. J'ai été restaurée dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon travail et dans mon bébé, avec mon bébé. Donc, je veux t'exhorter. Je veux t'exhorter à croire encore que Dieu peut faire le Saint-Esprit peut agir et Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort en vain. Il va le faire pour toi aussi. Donc, soyez tous bénis. Je bénis la vie de Papa Ila, je bénis la vie de ma soeur qui m'a invité et je bénis tout le peuple de Capote. En tout cas, vous êtes à la bonne place. Que Dieu vous bénisse. Amen.